Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo express pour vous montrer l'épreuve de paiement de Golden Farm. Alors, il se pourrait que c'est du scam. On va le savoir tout à l'heure. Golden Farm, est-ce que ça paye ou ça paye On saura. Donc, voilà, quand vous vous connectez dans votre interface, je suis connecté déjà moi. Donc, euh, directement, je vais faire. Je vais d'abord aller euh, collecter mes yeux. Voilà, je vais aller vers Eggware Je collecte mes yeux. Collect all. Voilà, after that. Donc, j'ai collecté mes yeux. Je vais maintenant aller dans Exceling. Vous savez, j'ai mis le process dans la description de la vidéo. Donc, euh, comment faire lorsque vous inscrivez, euh, vous achetez un bud. et puis voilà. Dans la, ma précédente vidéo du Golden Farm, on parlait. Donc euh, voilà, je vais vendre les œufs. Je vends mes œufs. Donc voilà, j'ai vendu mes œufs. Vous voyez là que j'ai 14 000. 14 000. Euh, <coughs> 14 216 pièces d'argent que je peux retirer immédiatement. Donc, avant de faire le retrait, il faudrait bien que vous voyez voyez euh, cet oiseau là. Vous savez, l'oiseau ci il ne s'active que quand tu as soit un oiseau rouge, soit un kingbird. Et lui, il te produit l'argent directement dans mais, mais c'est pas l'objectif de la vidéo on va faire une autre vidéo pour ça je vais juste vous montrer que ça marche alors je vais faire un retrait donc je vais faire withdraw voilà et je vais retirer via payer voilà donc euh, je vais envoyer vers mon compte payeur. Donc voilà. Je vais mettre le montant. Le minimum c'est 105, donc je vais mettre le montant 142 000. Là, je vais juste mettre. À, euh, non, je ne vais pas en. Je vais en dollars. Donc le débat de change de monnaie. Voilà, je reviens en dollars, donc ça sera 142 16. Voilà, 142 216 Vous voyez, ça me fait 2 dollars. Voilà. Qu'est-ce que je fais Je fais order payoff. Voilà. On est en live, hein. Vraiment, bon, si c'est du scam, on le saura maintenant. Maintenant, ne vous fiez pas à ça. Ça peut toujours être du scam. Peut-être après ça, le site n'a décidé de vous payer. Donc, on le saura tout à l'heure. Voilà, on me dit « Successful ». C'est automatique. Hein? On va voir dans ma boîte mail si j'ai reçu le message. Et voilà. On vérifie si j'ai reçu. Parce qu'avec Payeur, vraiment, vous recevez le message de paiement. Si j'ai reçu le message de paiement, bah, on va le découvrir. Donc, euh... voilà. Ça s'actualise. Je vais revenir là. Bon, la dernière fois, l'outil a pris à peine une minute. Donc, euh, juste le temps de quelques secondes et voilà, je reviens dans bye Non, je reviens dans main Mais vous pouvez déjà voir, hein, ça m'est du successful Maintenant, il faut qu'on confirme si réellement ça a payé. Hein. On saura tout à l'heure si réellement ça a payé. Je vais actualiser juste, euh, j'actualise, voilà. Vous voyez, hein, à l'espace de quelques secondes, il est 16h55. là Donc, on a fait l'opération tout à l'heure, il est 16h56, 16h55. Donc, juste le temps que le message arrive, paiement, le ah, ben Ce n'est pas du bluff, vous pouvez le constater. Qu'est-ce qui se passe là? C'est automatique, vraiment automatique. Vous voyez, j'ai reçu mes deux dollars. J'ai reçu mes 2 dollars. Vous voyez 2,9 dollars. Voilà, 2,9 dollars. Est-ce que c'est du scam Non, ce n'est pas du scam, c'est business, il paye réellement. Donc, voilà. J'espère que vous avez été satisfait de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, on se dit à très bientôt. Bye bye